Voilà, moi je te dis que loco est plus doux que frites Et te dis frit tout. mon à tu maîtrises rien. C'est Aloko qui a bouffé ta taille. Je te dis frites Je te dis frites dis plus frit, tu plus tu ne me dis plus tu dis plus dis frites tu ne me tu ne frites, dis c'est quoi Mais calme-toi Calmez-vous. Nous Vous avez fait, raison ah. Donc oh. ce qui veut dire que fritter à loco c'est la même chose C'est la même chose Même goût Oui non ah. Ah. Goût. ah merci de toi, on ne savait pas eh? Mais calme-vous d'accord Merci beaucoup Calme-toi Voilà Calme-toi d'accord Merci toi. C'est le même goût, frère. Calme-toi Il nous fait la force Toi, à cause de l'argent, tu m'as laissé. Aujourd'hui, moi, je suis richard Tu vois, ça l'a dit, tu ne peux pas de bouillot, mais Moi, je suis richard Je suis, richard avec de je suis là pour te que j'ai reçu ma vie. Tu m'as laissé à cause de d'argent Tu peux, tu peux, tu peux, tu sais quoi, où est ouais, l'argent Tu m'as rien, montré mais je suis venu avec de l'argent. Ah bon, j'ai reçu ma vie sans toi. Je peux voir ouais, l'argent, donc tu vois que l'argent. Je suis venu avec l'argent. Ah, d'accord venu avec l'argent mais où est l'argent il n'y a pas de preuve mais depuis quand tu commences par faire ça mais jamais jamais jamais jamais 200 000 dans ma poche même pas honte mais c'était une erreur le fait que tu sortis avec toi vraiment je regrette mais j'étais avec 200 000 francs mais maintenant ouais, francs 200 000, 200 000. Tu, tu as volé mon oh, argent ben, trop bête je te jure tu es trop tu es naïf ça va, jeune avec gourou vente, homme enceinte. <rire> C'est compliqué quand tu as l'argent. Voilà, mais la fille là, depuis qu'elle elle, elle a, elle a son comme ça, mais je suis venu avec. Toi, où est mon agent ah, non. Depuis une heure de temps, je t'attends, tu n'es pas revenu avec mon agent. Non, en fait, j'étais chez la go, et j'ai n'ai plus retrouvé l'agent. Je crois que l'agent est venu chez toi. Ah, attends, attends, attends. Oh, je reprends. Tu et... étais chez la go, et J'étais chez la go, et l'agent a disparu. Je... je crois que j'étais venu chez toi. que suis-je pour que mon agent que je t'ai prêté disparaisse et revienne chez moi Ah Attends, Tu te tais là, hein Tu te t'es là, hein Mais quoi, quoi, tu es là, Hey, hey, hey, hey, c'est quoi Non mais calme-toi C'est quoi Il a quoi Calme-toi Je ne suis pas venu sur ça, s'il te plaît. Hey, J'ai besoin de 200 000. J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. J'ai juste besoin de 200 000 francs. Si, si, si, si, c'est pas toi là. Laisse-le. Hey, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Il hein? faut te calmer. J'ai juste besoin de 200 000. Tu peux me payer 200 000 francs. S'il te plaît, je te ramène ça. Tu connais ma copine là, là mon ex là. Tu connais mon est là parle je suis pas me de parler hey, hey, hey, là, je, dois, je dois faire 10 cas avec ton argent avec 200 mille francs j'ai besoin de 200 mille francs si tu pouvais veux trouver ça je te ramène ça tout de suite même tu me ramènes mon argent au plus dans une heure non de au plus temps. dans une heure tu te ramène ça au plus dans une heure je ne veux pas dire à ton agent je fais juste 10 cas il te ramène ton argent je ah. m'amuse pas avec mon non, argent je hein. te connais juste, juste 200 mille francs tu es un mon fais comme ça tu fais tu fais n'importe quoi Ouvre-moi la bouche. Ouvre-moi la bouche. Ouvre-moi la gangue. Bon, je pense qu'il y a 200 000 ici. Hein. Il t'aura rappelles ça hum? C'est difficile. dans une heure. Hein? Toi, tu as fait compte de ta base comme ça. Hein? Tu as perdu l'argent. Toi, tu perds l'argent à l'heure là. Hein? Tu as perdu combien même? Combien tu as perdu? Mille francs. Hein? À cause de mille francs de tabasse comme ça? Mon propre agent. Et tu pars sans mon autorisation. C'est ce qu'on se retrouve là-bas. Mon agent.